Bonjour à toi cher spectateur. Sweat de Magnus Von Horn, c'est un film dont j'entends parler depuis quand même un petit moment, dans le sens où le film a été repoussé à de très nombreuses reprises, le film ayant également un sujet que je trouve assez intéressant, et finalement pas tant que ça exploité au sein du cinéma encore, le monde des influenceurs et du rapport justement à l'image des réseaux sociaux, même si on en parle beaucoup, c'est rarement un film où on va aborder le sujet frontalement, c'est plus un élément toile de fond de narration. Mais là, du coup, c'est un film qui choisissait d'aborder ça de manière frontale, avec un regard un poil corrosif, presque comique et satirique par moments. Donc j'avoue, tout ça, ça me donnait réellement envie de voir le long métrage. Le résumé, pour faire simple, Sylvia est une jeune influenceuse et coach sportive qui est en plein boom grâce notamment aux réseaux sociaux, où elle est extrêmement présente. Mais alors que tout semble parfaitement lui sourire, celle-ci semble profondément vouloir se remettre en question. Le film est assez intéressant. Je dirais pas qu'il est parfait parce que je le trouve assez maladroit dans sa manière de gérer la narration et dans sa manière d'emmener le personnage. Je trouve que Sylvia est un personnage typiquement de cinéma devant lequel on a du mal à avoir un, une forme d'affect qui semble logique. C'est genre un personnage qui a un peu une anti-héroïne et devant laquelle on est autant fasciné que révulsé. Donc c'est très compliqué de s'immerger avec ce type de personnage. Pour autant, je trouve que la manière avec laquelle Von Horn choisit de la mettre en scène, de gérer ses situations, de construire finalement un, un espèce d'échelonnage de situations qui vont amener le personnage à se remettre beaucoup en question, je trouve cette partie-là très très bien foutue. Et je trouve, au-delà de ça, que la manière avec laquelle le cinéaste parvient à parler des réseaux sociaux, de leur impact sur l'image, on va dire, de soi qu'on peut avoir aujourd'hui, mais également l'image que l'on va projeter de soi, face aux autres, cette partie là qui est très compliquée d'habitude à aborder au cinéma et finalement que peu de cinéastes osent réellement aborder de manière frontale parce qu'on a peur de se planter et on a peur de soit être maladroit, soit être cliché soit être grossier, soit pas réussir à concrètement faire en sorte que en tant que spectateur on s'investisse pour un personnage qui est presque plus obnubilé par sa propre personne que par une envie finalement de partager quelque chose avec les autres et cette gestion finalement des réseaux sociaux et cette manière d'aborder le sujet qui je trouve emporte réellement le long métrage encore une fois ne suffit pas à faire au qu'il y a pas mal de petites maladresses, mais dans l'ensemble j'ai trouvé que le cinéaste arrivait vraiment à dominer son sujet, à construire un récit qui se tienne, chose compliquée au vu de la faiblesse du récit, et pourtant dans lequel on va réellement se laisser embarquer où on va se dire ce film est très intéressant, très moderne et très juste même. Le cinéma et le monde des réseaux sociaux font rarement bon ménage, tant de nombreux auteurs pourraient avoir l'opportunité d'aborder frontalement le sujet au cœur d'œuvres plus ou moins intéressantes ou prenantes mais où il est parfois difficile de pleinement réussir à mettre en relief cela, sans paraître un peu perdu face à tant de nouveautés. Magnus Van Horn nous offre justement un film qui parvient extrêmement bien à mettre cela en relief, au sein d'une œuvre loin d'être parfaite dans sa structure et sa composition, mais qui donne lieu à un moment qui se voudrait presque à mi-chemin, entre une satire pure, mais également un drame profondément noir, sur une jeune femme au bord de l'implosion. En termes d'écriture, Magnus von Horn cherche réellement à construire son ensemble comme une petite divagation dans la vie d'une influenceuse. Le plus qui est rajouté, c'est qu'on est sur une influenceuse qui est vraiment orientée sur le physique. Mais pas le physique dans le sens où on pourrait l'entendre, genre la beauté, etc. Non, réellement le physique, dans le sens c'est un personnage qui est un coach sportif, un coach de vie. Donc c'est quelqu'un sur qui pas mal de personnes ont tendance à se reposer. Et j'aime beaucoup cette métaphore, parce que justement, on est sur un personnage qui doit retransmettre une certaine image, qui par découlement de la présence des réseaux sociaux, doit être montré comme un personnage complètement obnubilé par sa personne, mais qui en même temps doit être un petit peu obnubilé par sa propre personne, parce que des gens se reposent sur elle. Et à partir de là, le film a réellement une construction en termes de narration qui est assez intéressante, parce qu'on n'est pas dans la mise en scène d'une influenceuse, on est dans la mise en scène d'un personnage qui semble être obnubilé par sa propre personne, mais qui passe son temps à se remettre en question sur sa légitimité. Pas forcément sa légitimité par rapport aux autres, sa légitimité simplement par rapport à ce qu'elle veut faire. Et à partir de là, ça n'est plus l'histoire d'une influenceuse, c'est l'histoire d'une femme en plein burn-out. Et cette partie-là de l'écriture que j'ai trouvée très juste de la part de Von Horn. C'est cette partie qui est extrêmement attachante, parce que comme je l'évoquais au début, Sylvia est une anti-héroïne. Quelqu'un de très antipathique, d'obnubilé par sa personne, par moments d'assez détestable. Et pour autant, le fait de la mettre dans cette position de faiblesse, et de faire en sorte qu'en tant que spectateur, on soit très affecté par ce qui va lui arriver, c'est là qu'on arrive à en faire une héroïne, et à faire en sorte que le spectateur, tout au fil de cette écriture, se dise « ce personnage est quand même intéressant ». Et même s'il y a plein de maladresses, évidentes, des problèmes de rythme assez catastrophiques, et un ensemble narratif qui je trouve est très vague, qui est presque découpé en petits épisodes et scénettes qui vont être plus ou moins reliés les uns avec les autres, ce qui peut par moments donner la sensation que le récit est très explosif, et que du coup on ne sait pas dans quelle direction se diriger, et ben, si on enlève ça, le film a plein d'aspects intéressants à nous offrir, et c'est là en fait qu'on se rend compte que cette narration est beaucoup plus dense que ce que l'on pourrait attendre. Von Horn joue donc avec ce personnage, Il lui donne un impact, une force de frappe dramatique et émotionnelle qui permet à ce tout de donner lieu à un peu plus qu'un vague drame autour d'une jeune femme prise en étau face à la rudesse et la dureté des réseaux sociaux et de leur impact sur notre monde, et la manière de voir l'autre. L'auteur réussit grâce à cela à faire en sorte qu'en termes d'écriture, son film ait un vrai impact sur le spectateur, une vraie intensité narrative et dramatique qui se tienne tout du long du récit et emporte avec lui, dans la foulée, une passion profonde pour le parcours de cette jeune femme, ne sonnant plus comme une influenceuse, mais comme une héroïne en pleine remise en question. En termes de mise en scène, Magnus von Horn n'a pas une mise en scène qui soit très juste, je trouve. Je trouve même que dans une grande majorité des cadres, la mise en scène elle n'est pas très équilibrée. Je trouve notamment la scène d'introduction assez catastrophique. Je trouve qu'on n'arrive pas à bien planter le décor, on est presque dans une énergie trop contagieuse qui franchement fait perdre de sa puissance à tout ce qui se passe dans l'écran. C'est dommage. Et je trouve qu'à de nombreuses reprises, Magnus Von Horn a tendance à vouloir se centrer sur des effets de style qui sont supposés retranscrire des émotions, qui certes fonctionnent. Je pense notamment à un plan où on voit Sylvia en train de courir sur un tapis, où on distingue à peine son visage. C'est une idée. Ça transmet une émotion. Mais je trouve qu'esthétiquement, c'est pas très beau et que derrière, le plan, on a plus tendance à le retenir en se disant « Je trouve qu'il transmet une émotion, mais le plan n'est pas beau. » Et je trouve qu'à nombreuses reprises, c'est ce qui se passe. On se dit qu'il y a vraiment une émotion qui se dégage de la mise en scène de Von Horn. On se dit réellement qu'il arrive à être très impactant, à être très juste dans ses effets. Mais que bizarrement, c'est au détriment d'une mise en scène qui se voudrait esthétique, qui devient un peu laide. Alors après, est-ce qu'il y a une mise en perspective par rapport au fait qu'on soit sur un coach sportif, très centré sur le physique, donc sur la beauté physique, donc potentiellement sur la beauté esthétique, donc du coup que la mise en scène doit être en opposition par rapport à ça Peut-être. Mais je trouve que ça n'est pas bien servi ici et que peut-être le film aurait mérité d'être plus cinglant en adoptant justement une mise en scène qui épouse parfaitement cette idée des réseaux sociaux pour ensuite impacter encore plus ce spectateur. Là, c'est au profit d'une émotion, certes vive et intense, mais qui peut-être derrière est desservie par des effets de style qui ne fonctionnent pas réellement, mais qui dans l'ensemble, donnent quand même du rythme à l'œuvre. Ça c'est indéniable. L'impact donc de la mise en scène ne passe pas par le graphisme, qui a un peu trop tendance à être délaissé et mis de côté pour donner lieu à quelque chose de plus flou, mais qui semble, comme évoqué avant, avoir tout de même un impact évident sur le spectateur, développant une émotion acerbe et viscérale. Évidemment, on se dit que cela est également dû à la manière avec laquelle Von Horn joue avec le rythme de son œuvre, ne limitant pas simplement son récit à un vague petit instant d'immersion dans la vie d'une jeune influenceuse, mais en développant également une posture et un point de vue très réaliste qui renforcent notre immersion dans le récit du début à la fin. Alors en termes de casting, c'est un peu compliqué, parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup de rôles secondaires plus marquants que ça. Je vais citer Julian Zwiezewski, je vais citer Alexandra Konieczna, je vais citer Zdibniew Zamachowski sont vraiment les trois acteurs secondaires que j'ai le plus retenus, les trois sont bien. Mais c'est parce qu'en fait, le film n'est tenu que par une femme. Et cette femme a une présence à l'écran qui est absolument folle. Je pense sincèrement que vous l'enlevez, le film n'a pas l'impact qu'il a actuellement. Et cette actrice, réellement, est très talentueuse, parce qu'elle représente parfaitement l'influenceuse physiquement, mais à chaque scène, elle est de plus en plus impressionnante émotionnellement. Magdalena Kolensnik est une jeune actrice particulièrement talentueuse qui donne lieu ici à une prestation complètement folle pour un moment de cinéma qu'elle domine totalement de bout en bout pour une interprétation plus que marquante. Au bout du compte, Sweat est un film réellement intéressant. C'est un film qui pousse des thématiques qu'on n'a pas forcément plus que ça l'habitude de voir au sein du cinéma. C'est un film qui cherche à les attirer dans une direction où ça va avoir un vrai impact sur le spectateur. Certes, Peut-être au détriment d'une mise en scène qui par moments, est un poil hasardeuse, étrange, bizarre, qui peut-être ne se tient pas complètement et qui n'est pas tout à fait équilibrée. Mais au profit tout de même d'une écriture qui est très juste, très intense, très altante aussi, mine de rien. J'ai eu beaucoup tendance à dire que le film était assez dur émotionnellement, mais il y a un vrai aspect presque de thriller sur l'ensemble du métrage, qui, je trouve, emporte bien le tout, et donne une vraie intensité à toutes les scènes. Et en plus, il y a cette jeune actrice qui est absolument fantastique en tête d'affiche, donc souhaite de Magnus Van Horn, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Réellement, c'est une sacrée petite pépite dans son genre, et ça aborde des thématiques qui, peut-être, auraient besoin d'être beaucoup plus abordées aujourd'hui, dans le monde du 7e art. A plus